Tu es assise entre l'onde et la pierre. Sans pierre, mais tu de strass et de solitude nous observe majestueux. Même la fontaine interroge ce silence qui grandit lorsque je passe près de toi.